Bonjour à tous, on se retrouve ici euh, près de Charleroi en Belgique pour une euh, petite session de pêche à l'aimant et on va voir euh, ce que la Sambre nous réserve. Bon, voilà, ça fait un petit quart d'heure que je suis là, je viens de remonter une barre de fer, je viens de remonter ceci qui pourra éventuellement me servir à ramener mes trouvailles. Notre barre de fer et ceci je ne sais pas ce que c'est j'ai eu un peu peur que ce soit un obus en tout cas si c'est un obus il ne reste plus que le cul et bon ça fait toujours un peu peur quand on remonte un truc qui ressemble à un obus alors ça fait une demi-heure que je suis là euh, j'ai bien cru que mon aimant allait rester collé au fond parce qu'il était euh, je sais pas s'il si était pris entre des rochers ou pris sur euh, le toit d'une voiture ou que sais-je, mais j'ai eu beaucoup de mal à, à le retirer de l'eau. Bon, là j'ai pris entre temps bah, des saloperies une attache pour euh, attacher une barre de fer, une chaîne de vélo qui devait être là depuis très longtemps, un bout de, de ferraille, un méga gros crochet et euh, ce qui ressemble à un cos de batterie. Et nous avons toujours ce supposé obus ou pièce de moteur je ne sais pas mais voilà alors je viens de remonter un sac avec des pierres dedans euh, c'est même pas que c'est aimanté c'est juste que j'ai accroché la, la lanière avec ma ah, merde, putain ça oh, fait chier <rire> oh, putain oh, bordel bon je l'enlèverai après <rire> Et voilà ben, euh, J'ai eu peur de l'ouvrir limite parce que je me suis dit waouh un sac avec des pierres dedans euh, qu'est-ce qui peut euh, pourquoi est-ce qu'on mettrait des pierres dans un sac euh, si ce n'est pour euh, pour cacher quelque chose au fond de l'eau mais euh, non ça va il y avait juste des cailloux dedans bon maintenant je vais essayer de récupérer mon aimant monnaie un petit centime oh il est récent c'est le roi Philippe Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ah, j'ai trouvé un truc qui ressemble à une petite hache euh, en bronze, quoique je sais même pas si le bronze, euh, c'est ferromagnétique, un peu euh, un culte à ce niveau là. Euh, ben, voilà. Ah, encore des barres de fer, et voilà. Et un petit panier à roulette, on voit ici. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais m'en aller. Voilà, rentrer chez moi. Euh, voilà, ça c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est le genre de truc qu'on peut remonter avec la pêche à l'aimant. Une pince, un outil, euh, pour un usage quelconque, une clé euh, avec une douille, certainement pour des boulons. Un, crochet quelconque un marteau, deux marteaux, trois marteaux, une truelle, des élastiques, un piquet de pêche et toutes sortes de joyeuses saloperies qui ne servent à rien. Une grosse plaque en métal, une grosse grise très, très lourde, des barres de fer avec lesquelles on peut tout faire. Et voilà. Et un penny, Et eh oui, c'est un pénis. Un tout petit pénis. Comme certains ont. Et encore une barre de fer. Une grande barre de fer.